Bonjour à tous, et c'est parti pour un nouveau tour de magie euh, intitulé Triomphe euh, par Jean-Pierre Verlarino. Alors, tout d'abord, un jeu de 32 cartes, et eh oui, de 32 cartes, ça vous étonne Donc, euh, un jeu de cartes normal. Euh, nous allons prendre tiens, la moitié, et nous allons pas les mélanger comme cela, mais une partie comme ça ce qui fait qu'ils sont n'importe comment, d'accord. Alors ah je mélange comme ça, bien. Je ne suis accompagné d'aucun spectateur. Euh, donc euh, je vais choisir, je vais me retourner. Et je vais choisir une carte. Face visible. Ensuite, euh, face visible. Et ensuite, euh, je vais la retourner. D'accord Comme ça, je ne connaîtrai pas sa position. Ok, je me retourne. On va prendre cette carte-là. mémoriser Bien. C'est bon. Je la remets. Je me retourne. Je la remets. Euh, ça, c'est bien. Voilà. On va la remettre là. Donc là, je ne connais pas sa position, ni la carte bien sûr. Donc vous voyez que, que c'est mis n'importe comment. Ok. Mais là, je, je, je vais juste passer ma main là. Je peux dire que c'est une carte rouge. c'est un cœur, je tire un 9 de coeur C'est bien ça Oui, c'est ça. Et la deuxième la deuxième chose qui est très intéressant c'est ça. Toutes les cartes se sont retournées sauf une seule là, le 9 de cœur. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Donc voilà, c'est terminé pour ce tour de pour ce petit tour de magie. Euh, euh, et bien et bien voilà on va se quitter là dessus euh, qu'est ce que je peux rajouter ben non n'hésitez pas à vous abonner de laisser un commentaire et même un j'aime allez à bientôt